Bonjour tout le monde, bienvenue au cours d'aujourd'hui, mardi, on est le 12 octobre 2021 Hola a tous, bienvenue à este cours du 12 octobre del 2021 Je eh, ne sais si aujourd'hui c'est festif en Colombie, je ne me souviens pas de festif en Colombie Ya que j'ai d'autres festifs ici, mais poquitos. mais bon bueno, Uh, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Et mientras me llegan les mensages, pues recuerden que hay un petit temps de décalage, de retraso, entre quand vous écrivez et je peux leer. Uh, les doy la bienvenue. Et les recuerdo que nous sommes le cours de francés, français niveau débutant normalmente yo estoy los jueves y Alejandra está los martes pero esta semana por cuestiones laborales me nos tocó hacer un pequeño cambiecito uh, donc bienvenu no los leo, no los leo ¿dónde están? ¿dónde se me fueron? ah, salió Esther primer mensaje que me llega Espero que tu vas bien Esther uh, Espero que la semana commence bien donc rappelez-vous que nous sommes ici grâce à Colombia nos une le programme de consulat de Colombia en tout le monde et que tous les colombianos et toutes les personnes qui estén en el monde en la página de Facebook de Colombia nos une puissent nous voir et à Recuerden que la asociación LinkedIn ayuda a los colombianos que están, no solo colombianos, mucha más gente, pero sobre todo a colombianos que están en París y que tienen dificultades. Nos ayudamos con muchas cosas, servicios sociales, alimentación y decor de francés. Donc bonjour Maritza, bonjour Cristina, bonjour Abel, Esther, bonjour. Uh, bonjour a Leida, Nelly, Laura, Aida, Héctor, Aura, Nidia, hola, uh, uh, todo el mundo, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Hugo. Alors, ah, empiezo con una buena noticia. El viernes de la próxima semana tenemos otro taller, esta vez con nuestro profesor Arthur. Uh, él va a contarles más sobre el taller el jueves, porque el jueves va a estar invitado al curso de Alejandra. Entonces, uh, vamos, van a saber un poco más sobre este taller. Y este fin de semana, como de costumbre, vamos a hacer un pequeño tallercito para ver, porque las plazas son limitadas. Desafortunadamente, si, quieren que, si queremos que ustedes hablen, no podemos recibirlos a todos al mismo tiempo. Uh, los que puedan, el viernes de la próxima semana, a la misma hora del curso, vamos a estar haciendo un tallercito eh, que será más privado. Donc, Aura, Nidia, Xiomara Karen, Esmeralda, Aida, Jackie, Amparo, bonjour, bonjour. Donc, Rappelez-vous, nous avons deux adresses. La première, c'est le blog. Il n'y a pas d'inscription sur le blog. curso de français cnoblogspotcom et le Moodle, link.fr slash français. Voilà. Donc, euh, Bitsmark, Angel, Rosa, Maria-Theresa, bonjour Aujourd'hui c'est la séance 26 de la semaine 13 sur 24, ah là là. on avance, on avance, euh, rappelez-vous normalement Alejandra c'est le mardi, moi c'est le jeudi, mais cette semaine on fait un petit changement extraordinaire, d'accord euh, Rosa bonjour, Maria Teresa bonjour, on va réviser. Ah, oh, oups, j'ai commis un petit erreur. les quantités. quantité. J'ai fait tous les changements nécessaires, sauf ce. C'est l'impératif. La petite révision de l'impératif. Donc, pour faire la petite révision de l'impératif, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la recette pour préparer les crêpes. Ok? J'ai pris le début, seulement le début, de la recette de crêpes. Et j'ai mis des impératifs. Attention, j'ai mis le verbe à l'infinitif et la personne à laquelle il faut conjuguer. Donc mettre, faire, verser, mélanger, ajouter. D'accord Rosa, Maria, Carlos... Donc, je vous lis. No recuerdo si ya vimos el verbo mettre, pero es un verbo irregular del tercer grupo. Y si no se lo saben, quiero ver cómo, cómo piensan ustedes que es. Recuerden que muchas veces es ensayo y error. Quizás estén bien. Se está dando irregular. Es un verbo irregular. Recuerden lo que siempre les he dicho con los verbos irregulares: terminan en es. S-T pour, euh, pour je, tu, il, elle, on ok? mettre elle peut être mettre ou poner ou echar peut être tout ça ok, donc c'est mettre vous voyez à la terminaison que c'est un verbe irrégulier ok? c'est un verbe irrégulier Eduard, recuerda, SST Te faltó una letra SST es, es lo que uno siempre tiene que pensar SST o XXT o al lugar de T una D Es, es más que todo T pero a es una D Donc Esther Je vois que tu révises. Eduard, como je te di, Le S, atención. Héctor, très bien euh, bonjour Brenda, donc comme disent vos collègues, recette pour la préparation des crêpes. Attention, c'est un extrait, seulement l'initio de la recette. Porque la recette est plus larguée, c'est très facile de faire crêpes, mais la recette est un peu larga para pour écrire l'exercice. Donc, mets, tu mets, attention, mets la farine dans un saladier avec le sel et le sucre donc un saladier c'est un récipient pour la salade donc on met la farine dans un saladier avec le sel et le sucre ça c'est le premier pas puis faire pour nous Attention Christine, rappelle-toi, l'impératif n'utilise pas le pronom personnel. L'impératif n'utilise pas le pronom personnel, seulement la conjugaison du verbe. Ok? Donc, donc... Ah, très bien Christine, attention. Hein? Très bien Hugo. Faisons un puits au milieu. Faisons. Rappelez-vous que le verbe faire, c'est le verbe de l'action. Faire, ça veut dire exercer une action. Faire est à faire. Ah, petite pequeña, pequeña annotation. A veces, cuando en francés una palabra empieza con F, es porque, a veces, no es todo el tiempo, ¿eh? a veces, la traducción en español tiene una H en lugar, por ejemplo, farina, es harina, y fer, es hacer. Faisons un puits, au milieu, et es. Ah, c'est facile, le verbe verser est très facile, hein? c'est un verbe du premier groupe hein? très bien Carlos Mauricio faisons un puits au milieu et versons-y les œufs. después explique le vocabulario hein? pour ahora solo hagamos la parte de, de los verbos très bien mélangez-vous Attention, mélangez pour vous. Alors, je vous lis. Ah, très bien, Hugo. Mélangez doucement. Rappelez-vous que doucement, ça veut dire lentement. OK En français doux, ça veut dire lent aussi quiere decir literalmente quiere decir más suave que dulce porque dulce es sucré, como el azúcar y dou es algo que es suave y suave en francés es un sinónimo de lento ok mélangez doucement quand le mélange devient épais ah bah, très bien Cristina très bien ajoutez le lait froid petit à petit ok donc recette pour préparer des crêpes, extrait mets la farine dans un saladier avec le sel et le sucre ça c'est pour tu, pour nous faisons un puits au milieu et versons-y les œufs. pour vous les pronoms personnels, vous mélangez doucement quand le mélange devient épais ajoutez le lait froid petit à petit donc ya les dije que la farine recuerden une H et ya tienen une idée de la parole donc mettre est poner, echar metter mettre la farine dans un saladier un saladier, le récipient pour faire de la salade avec le sel et le sucre imagino que no tengo que traducir porque ya, ya comprenden más o menos de qué se trata faisons un puits un puits euh, lo tengo que traducir porque es muy difícil de explicarlo es un pozo o sea hay que hacer como hueco en, en la mitad de, de la preparación au milieu, le milieu c'est le centre, ok? Le milieu c'est le centre, dans la partie centrale, ok? Eh, Cristina, es mas un, un pozo, más que un hoyo, es un pozo. No, no, no es el mismo concepto. Sí si sí hay un hoyo, pero, pero es, significa que hay profundidad, sobre todo es el concepto de profundidad, como en los pozos de agua. Uh, eh, verser verse es como eh, echar, pero no en el sinónimo de poner, sino en el sinónimo de hacer que algo, algo, algo caiga como un líquido, como los huevos que tienen son viscosos, literalmente significa eh, echemos ahí, en, vamos a ver este pronom y en otra clase, en español no existe, en español esto pueden eliminarlo, ¿eh? Les oeufs ¿Y eh, vos sabes que sabe bien? les oeufs? Muy bien, Luz Dani el pozo es para que se pueda tener para que pueda tener agua al interior entonces, ¿y les oeufs? ¿qué era los oeufs? ustedes ya conocen esta palabra, ¿eh? ¿vos conocen les oeufs, ¿eh? Dilson, je crois que te equivocaste en une lettre, Dilson. Ah, ça c'est différent, Dilson. Hein? Et très bien, Luz Dani. Ok, donc. Très bien, Byron, très bien. Rosa Elvira, très bien. Oh, oui, c'est très difficile de prononcer, recuerden. O, O, E, E et lo que hacen es decir, con la boca de la O, dicen E, E, E, E, e. c'est un ejercicio que hay que hacer, boca de O, prononciation de E, E, les E, E. Donc, mélangez doucement, doucement, lentement, mélangez doucement, mélangez c'est, c'est mixer, c'est un synonyme de mixer. Mélanger. Qu'est-ce que c'est que mélanger Qu'est-ce que signifie mélanger No los veo diciéndome que signifie Ah, muy bien, Luz mezclar, mezclar, Mélanger est mezclar. Très bien. Donc mélanger doucement quand le mélange, entonces si mélangez, mesclar, qu'est-ce mélange Le mélange. Attention, c'est masculin. Qu'est-ce le mélange Revolver, mesclar. Muy bien. Très, très bien. Vous êtes attaqué, hein? Donc, quand le mélange devient épais, épais en espagnol, la parole est muy cercana. Épais. Il, il y a ça qui est, on peut, euh, comment dire, fin, fin, épais, fin, fin. Épais. Bah, très bien. Espesso. Oui, muy bien. Littéralement, espesa, parce qu'en espagnol c'est la mezcla, mais en, en français, comme c'est masculin, le mélange, donc c'est épais. Ok, très bien. Espesso. Quand le mélange devient épais, ajouter. <coughs> ajouter, j'imagine que je ne dois pas traduire parce que c'est ça lui rappelle des trucs. Le lait. C'est quoi le lait? C'est quoi le lait? Oh, le lait. Eh, eh. Le lait. Très bien, Gina. Très bien, Lady. Très bien, Nelly. La leche. Ajoutez le lait froid petit à petit ça veut dire petit à petit c'est doucement pas il faut faire doucement petit à petit très bien je vois que tout le monde a révisé hein que están bien revisando tout le monde sait la réponse, muy bien donc ça c'est le début de la recette des crêpes je vous conseille de chercher la recette des crêpes c'est très facile mais il faut beaucoup de patience es, es fácil, es muy fácil, pero ojo, requiere mucha paciencia porque hay que encontrar el punto perfecto de no echar mucha mezcla o echar muy poquita. Y la primera, la, la primer, la primera crête, porque en francés es femenino la crête, siempre es, siempre es mal hecha, así que no se preocupen si no sale. Y, très importantes: du beurre. En la receta se van a encontrar mantequilla. Utilicen mantequilla, no margarina, no, mantequilla de vaca, ¿ok? No como una marca que todo el mundo conoce, no puedo decir no, marcas así que no la digo, que no es mantequilla sino margarina, ¿ok? El secreto de, los, de las crêpes francesas son, es la mantequilla, salada ok, très bien donc on continue, je vois que vous êtes bien au taquet donc para recordar, impératif on conjugue le verbe mais on n'utilise pas le pronom personnel, ok? ok évitez d'utiliser le pronom personnel pour l'impératif ça c'est pour donner des ordres et des conseils ok très bien donc qu'est ce que nous allons voir aujourd'hui oh là là qu'est ce que je fais moi nous allons faire du shopping alors du shopping j'imagine que vous savez ce que c'est que le shopping ça c'est facile hein? le shopping Qu'est-ce que c'est que le shopping Ah oui Attention Adriana, les courses en général, c'est alimentaire. Ok, l'alimentation. Mais le shopping, c'est consommation. C'est des vêtements, c'est des électroménagers, des de l'électronique. Du shopping n'est pas alimentaire. La, les... la consommation alimentaire, on dit faire les courses. C'est la différence entre courses et shopping. ok? Magasiner, Christine. Je vois que tu es yendo beaucoup de là au ¿eh? Québec. En Québec, je crois que c'est où se dit magasiner. Bon, bueno, et notre invité aujourd'hui va être Arthur. Arthur, aujourd'hui, mais il un inconvénient, donc il ne no va pas être aujourd'hui. Il va être le jeudi prochain. OK On va parler de vêtements et on va parler de couleurs aujourd'hui. Donc, allons faire du shopping. Première chose, Paris est la capitale de la mode. Comment imaginez-vous Paris comme capitale de la mode ¿Qué piensan si ustedes les dicen París es la capital de la moda? ¿Cómo se imaginan ustedes a la gente en París? ¿Cómo se imaginan ustedes a la gente en París? Ah, por cierto, no sé si lo ven desde allá. Ah, es este lado. ¿Ustedes reconocen esta marca? Ah, ah. No sé si la, si la reconocen. Les doy una pista. ¿Qué lado es? ¿Qué lado es? Ah, es esta. Alors, très élégant. Les gens sont très élégants. Ok, c'est ce qu'on peut dire. Très chic. Très élégant. Les gens en, en France, à Paris, la capitale de la mode des gens très élégants, des gens qui s'habillent, je sais pas, Yves Saint Laurent, Chanel, Louis Vuitton, non Vous imaginez qu'à Paris, Paris, tout le monde utilise des vêtements, des marques très reconnues, j'imagine Ici, c'est Juan Valdez. Je l'ai fait 5 ans. Il est plus vieux. Mais c'est mon Juan Valdez. Dior. Oh là là, Edouard. Tu imagines les femmes à Paris toutes en Dior? Ah! Mais non. Ça, c'est l'avenue des champs élysées Est-ce que vous voyez ici? Pardon? Ça c'est Louis Vuitton. Ça c'est le... Vous voyez, Louis Vuitton. Ça c'est Champs-Élysées. Vous voyez l'Arc de Triomphe. Le consulat de Paris est là, en un lado. endroit. Il est de Champs-Élysées. C'est très facile de llegar. Donc... Merci, Gladys. <laughs> Alors, les gens romantiques, à c'est comme Si, pratiquement. Alors, ben non, Paris, oui, la capitale de la mode, de la haute couture, on dit la haute couture. Ah, j'ai, oui, vous dis ça tout à l'heure, mais c'est un marché très restreint. Les marchés de la haute couture n'est pas un marché généralisé. Il n'y a pas tout le monde qui s'habille en Louis Vuitton, Dior, Prada, toutes les grandes marques. Et non, ça, c'est très, très, très cher. Donc, c'est un marché très restreint. Euh, Hermès, oh là là, Hermès. Donc... Ça, c'est une réalité qui n'est pas la réalité de tous les jours. Il n'y a pas tout le monde qui s'habille avec les grandes marques. Mais les Français, historiquement, ce sont des personnes élégantes plus par la praticité que par la marque. Non c'est la marque qui fait les Français, franceses élégante, mais comme la praticité et la forme de, de mezcler la robe. ¿Qué, ¿qué digo? ¿qué leo por acá? dice rosa con abrigos para el clima Ah, claro, aquí toca ponerse abrigo pero son abrigos generalmente de lana o, o sintéticos uh, alors. lo que dice Luz Dani Moreno es muy cierto los japoneses y los chinos compran muchísimo, muchísimo Louis Vuitton cuando uno pasa por Champs-Élysées bueno, antes de la pandemia y que había turistas, o no, y las filas en La durée que venden uh, macarón es una, uh, ustedes imaginan que ya conocen los macaron, son, son los pastelitos chiquitos, redonditos, y en Louis Vuitton para comprar bolsos, uh, la la ok, París es la capital de la haute couture, pero el marché es un marché muy c'est es decir, très petit ok, ce n'est pas un marché généralisé, c'est un marché petit. Donc, voilà une carte de champs élysées Ça, c'est le huitième, je crois, c'est le huitième arrondissement. Ça doit être un, deux, ça, les deuxième arrondissement là, et les huitièmes par là, et les e par là. Je ne sais si... Euh, en, en, no sé si conocen la distribución de París, París se divide como Medellín en comunas, Bogotá en localidades, son como pequeños distritos de ciudad, lo que ustedes ven aquí es más que todo el, el segundo distrito, en París son numerados del 1 al 20, el segundo distrito y creo que este es el octavo, que se mueven en forma de caracol. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este debe ser 6 por acá, 7 por acá. El, el, la Tour Eiffel está en el 7 y luego cruza el río y ese es el 8. Y aquí está la avenida que todo el mundo conoce, que es Champs-Élysées. Champs-Élysées, de la Place de la Concorde jusqu'à l'Arc de Triomphe. Ok. Et ici, c'est le, le jardin des Tuileries. C'est le jardin de las en espagnol, mais en réalité, il devrait de los tejados. C'est d'où est le Louvre. De l'autre côté de ce jardin, c'est le Louvre. Aquí ici, c'est la place de la Concorde. C'est le début de champs élysées Et ça va jusqu'à l'Arc de Triomphe. OK. Donc, ça, c'est champs élysées et vous le connaissez, Champs-Élysées, c'est l'avenue la plus célèbre du monde. Voilà. Euh, pour information, culture générale. Euh, non me acuerdo quelle est la rue de Berry, je crois que la rue de Berry doit être esta, ou esta, doit être esta, je crois. Ici, est le consulat de Colombie, notre... Nuestros... Um, nuestros sponsors de estos cursos, así que es cerquita a Job 5, queda por aquí y por aquí, eh, tac, tac, Palais de l'Elysée. Voilà. Este es el palacio presidencial francés, Palais de l'Elysée. Y esta calle que llega hasta l'Elysée es una calle muy, muy, muy chic donde hay muchas marcas como Gucci, Hermès que las mencionaban ahorita, pero hay otra avenida, que es mucho más conocida, este es el uh, Faubourg Saint-Honoré, creo, uh, creo que es este, es sí, la que llega a, uh, al Palais de l'Elysée. Y hay otra calle, que es esta calle, que es la Avenue Montaigne, la Avenue Montaigne es donde están las grandes marcas, por ejemplo, aquí está Chanel. Si ven Chanel y hay otras marcas muy, muy... esta calle está llena de boutiques très très très chic. Que yo miro y nunca adentro porque mi presupuesto no me da para eso. OK, donc si vous voulez regarder de la mode à Paris, vous vous baladez entre l'Art de Triomphe, l'avenue Franklin de Delano Roosevelt et Uh, Alma marzo, la pont de la Alma. Aquí es donde está el monumento para la, la princesa Diana que murió en este, en este. Aquí está el túnel donde murió. Y es en este eje donde están las más grandes marcas. Hay otro aquí, como les decía, Gucci, Hermes, en la, en la, en la Rue du Faubourg, du Faubourg Saint honoré Aquí está el nombre de la calle. Pero es más conocida, Champs élysées y Montaigne. Voilà. Voilà, par rapport à la mode. Les gens normaux, nous, on savie avec des marques de prêt-à-porter. Alguien nous mentionnait, il me paraissait le prêt-à-porter. Je ne suis pas un expert en moi, mais on crois sur parole. la les marques de prêt-à-porter. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de fast fashion. Ce n'est pas bien la fast fashion, hein? Y de marques de supermarché. Uh, aquí hay, por ejemplo, marcas que se consiguen en Colombia de supermercado. Uh, no diré marcas, porque no sé cómo, cómo funcionan la, las marcas con nuestras transmisiones. Pero um, hay una marca de un supermercado amarillo, que no voy a decir el nombre, que es propiedad de una cadena francesa que se llama Casino y en un casino uno puede encontrar la misma marca de ropa que vende el supermercado amarillo en Colombia ok donc, voilà uh, du coup, on s'habille avec des marques de prêt-à-porter voilà bueno, esa era la introducción al tema de hoy simplemente para que miremos un poco el contexto donc les vêtements on va parler aujourd'hui de vêtements. Et je vais vous donner quelques vêtements, je vais vous donner quelques images et quelques noms. Je vais vous donner quelques images, deux images et deux nombres. Luego, on va voir un site internet où on va faire shopping. Et puis, on va voir ce qu'il y okay? Donc, vous connaissez le nom de ces deux vêtements est-ce que vous connaissez les noms de ces pièces de ces, de ces tenues connaissez savez comment se llaman ces deux prendas ah Hmm. Attention, oui ça c'est des pantalons, oui mais un type de pantalon très très spécifique, c'est un type de pantalon très très spécifique. Oui l'orthographe c'est comme en espagnol pantalon, sans l'accent évidemment, mais c'est pantalon, mais c'est un type de pantalon très spécifique. Ok, et ça, si vous connaissez les mots en anglais, c'est facile. Il y a aussi deux types de vêtements, les chaussettes et les pantoufles ou chaussons. No se preocupen, por ahora vamos a ver qué es. Después yo los voy a llevar de shopping. Nos bueno, vamos a ir literalmente shopping. Chaussette, pista. Les doy una, les doy varias pistas. Première, je vous avais parlé d'une règle. Yo les había hablado de una regla. Quand en français, vous avez ch a en general, ch c'est parce qu'en en espagnol en espagnol ça c'est un son K non c'est K en espagnol ok? deuxième piste je vous avais dit si en français vous trouvez l'orthographe A U c'est parce que en espagnol très probablement Attention, je dis probablement. Très probablement, ici, à la place de U, il y a un L. vois que ya varias personas le están viendo. Donc, si esto es en espagnol es K, y esto es al, cal. Très bien, je vois que, que vous, avez, vous avez bien vu, hein? Et les pantoufles, bon, c'est facile les pantoufles. Mais en français, il y a un synonyme de pantoufles, c'est les chaussons. Où okay, que la traduction littérale, si nous si, appliquons les règles que vimos avons ici, c'est autre parole, mais non, ça ne no fonctionne pas. Calçon, non. Non fonctionne la parole calçon. Ok. Donc. on va faire du shopping aujourd'hui ok on va faire du shopping on va aller sur un site uh, on va faire un, mm, une partie découverte va, vamos a hacer la partie de las compras pero quiero hacerlo de forma de descubrimiento es decir yo no les voy a dar el vocabulario yo no les voy a dar muchas pistas porque ustedes las van a voir gráficamente Porque vamos a ir a esta página y vamos a mirar. Yo les, yo les voy a preguntar qué quieren que veamos. Ustedes me van a decir y vamos a ir a mirar cosas y vamos a ir a loliar, como decimos en Medellín, a vitrinar. ¿Cómo ah, en francés? Ahorita les pongo la expresión. No es una expresión muy bonita. C'est très familier, pero c'est le de vitrine. Le non, non, les hago porque parce que c'est très, non, c'est le verbe le en français es comme la mer. Le de vitrine, imaginez. cest à ah, se me olvidó la palabra en espagnol. La mer vitrinas. Ok, on va aussi de Bonovo. Uh, ok. Me va a tocar hacer algo, y es arretar el partage y compartir la pantalla. Uh, uh, voilà. Entonces... Voilà. Ça, c'est un site internet d'une marque française qui s'appelle Bonobo. Ok, c'est une marque, non, sé si c'est solo française. solo la he conocido acá. Donc, non, sé si c'est une marque vraiment française ou si c'est une marque internationale et solamente la he visto aquí en France. Mais c'est une marque conocida qui se llama Bonobo. Deux secondes. secondes. un pequeño problema técnico ok vamos a ver que no podía compartir la pantalla vamos a ver ya lo vamos a solucionar disculpen el problema de partage de dicro ustedes lo ven en el fondo no sé si lo ven en... <risa> El reflejo del vidrio. Yo subí la página, pero ustedes no la ven. Ah, ya, ya va a llegar, ya va a llegar. Deux secondes désolé nous avons un petit problème technique ah, voilà voilà maintenant on peut le voir donc ça c'est la, la page internet de bonobo on va faire du shopping désolé Hoy está haciendo mucho calor. Normalmente está haciendo frío, pero está haciendo... Está haciendo calor en mi casa. Ya, ya activaron el, el, la calefacción del frío que está haciendo. Entonces, vamos a ver sur este site vamos a visitar. Yo voy a ver con vous allez me a guiar, Los voy a seguir. Ustedes son los que me van a guiar. Ok. Yo voy a mostrar un poco... Et vous allez me guider et on va faire du shopping. Donc, les sections. Il y a une section nouveauté. Pour... Il y a une section femme. Il y a une section... Un rayon femme, un rayon homme. Carte cadeau, denim. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez voir? Homme ou femme? Que vamos a ver primero la section de hommes et la section de mujeres. Ah, la primera que saltó fue Maritza. No, no vamos a utilizar mi tarjeta porque no, no voy a comprar ropa, no necesito por el momento. Solo vamos a mirar. Vamos a, on no va a lécher la vitrina. Donc, femme, Una, a, section. Sé, no creo que las puedan, la alcancen a ver. Voyez augmenter là. La... Ok. Ok, donc qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir la section jean avec les slims, le skinny, le droit, le droit, rappelez les tapered, je ne connais pas, les straight. On va avoir des pantalons chino, slim skinny, des pantalons droits. On va avoir des t-shirts. t shirts t -shirt à manches longues. Attention, celui-ci, c'est un t-shirt à manches courtes. Vous voyez, ça, c'est les manches courtes. Mais il y a aussi des t-shirts à manches longues. Il y a des t-shirts basiques. Il y a des t-shirts manches courtes. Il y a la section chemise. Il y a la section veste. Attention, les vestes, c'est pour l'hiver. C'est pour se protéger du froid. Veste habillée, c'est-à-dire un peu élégante. Casual, casual. En français, on ne dirait pas casual, mais bon, soit... Veste en cuir simili, le cuir, c'est en matériel, comme la peau. Ça, c'est de la peau et la peau des animaux, l'appelle le cuir. Et puis, veste en jean, il y a le sweat. Ah, ça, euh, c'est pas exactement un sweat, mais ça a la même forme. Ce n'est pas un sweat parce qu'il y a une fermeture, vous voyez, on peut l'ouvrir. Donc ce n'est pas un sweat. Parce qu'un sweat en général n'est pas ouvert. Ok. il euh, Sweat à capuche. Ah, sweat, sweat zipper. Le zip. Ça c'est un sweat zippé Sweat col rond. Rond. C'est facile à comprendre. Rond et ça c'est le col, attention, on dit col col c'est le col des chemises pourquoi? parce que la partie du corps s'appelle cou cou, col ok? alors, il y a des pulls pull, col en V euh, j'imagine que là vous voyez colombé, rond, pull basique il y a des gilets la différence d'un euh, pull et un gilet c'est fermeture il y a des manteaux pour le froid la différence entre veste et manteau c'est que les manteaux sont plus chauds, on conserve plus la chaleur pas les polos, les polos comme en espagnol bermuda short Maillot de bain pour la plage. Et meilleure vente. Ok. Différence entre pull et sweat. Un pull, eh ben on va aller voir. On va voir sweat. On va voir les sweat. Ça, c'est plus un sweat. Vous voyez ça c'est un sweat. Il y a des IP, Ça c'est un sweat zippé. Et si on regarde la section, euh... ah oui, j'étais sur homme. Euh... Pull. Voilà un pull. Ça c'est des pulls. Je ne sais pas si vous voyez la différence je ne sais si vous voyez la différence entre un, un pull ça c'est un pull et un sweat ça c'est un sweat vous voyez c'est plus sportif Les sweats, c'est plus sportif et le pull c'est plus, plus élégant pour ainsi dire ok, bon on avait dit femme donc, quelqu'un avait demandé les jupes. Ça, c'est une espèce de mini-jupe. Ça, c'est une jupe longue. Ah, Difficile de contrôler cette pantalla. Ah. Donc, ça, c'est une jupe longue. Et ça, c'est une mini-jupe. Oh, Edouard, Je regarde, je vois. Une chose est voir la différence, autre mirarla. On ne no la pas, on ne la ve. Donc, je vois. Donc, ça c'est des mini-jupes. Ça c'est une jupe longue. Vous voyez Alors, ça c'est la section des jupes. Est-ce que vous voyez une jupe qui vous plaît mes filles, est-ce que vous voyez une jupe qui vous plaît? Bueno, quiero, quiero ver que me dicen las chicas de la jupe. Jorge Álvarez, ¿cómo haces para ver las primeras clases? Vas a nuestro sitio, a nuestro blog ou a nuestro Moodle y ahí están todas las clases con todos los, los soportes para que los mires y los descargues si quieres. Donc... Laquelle vous préférez, les filles Ah, et on peut choisir par catégorie. Les jupes courtes, les jupes crayon tailleur, ça c'est des élégants. Hein? Les jupes en jean, les jupes genoux, celles qui arrivent au genou. Le genou, attention, ça c'est le genou. Ça c'est la partie du corps qu'on appelle le genou. Je ne si le mouse comme la voltecita, ça qui est en la pantalla. Ça c'est le genou. Il y a des jupes imprimées avec des motifs imprimés. Il y a des jupes longues et il y a des jupes unies. Attention, unies c'est une seule couleur. Ok. Donc quelle section les filles Quelle section Ah laura, Laura elle dit jupes jupe pas à Bogota. Ah, si tu veux à Las Chicas, qui une jupe mini jupe. Porque en Francia, para mantener el calor de los pies, no cuentan, las mujeres no se, no se fían de la, de la falda, las mujeres se fían es de las medias que usan, y usan medias que son calientes, entonces no, no les da tanto frío porque las, las faldas no, no tienen como función conservar el calor, sino ser decorativas, y por ejemplo, si tú miras esta foto, eh, la chica tiene una, unas, un colón, eso se llama colón, como que unas cosas que se pegan, porque se pegan a la piel, son medias veladas y estas medias conservan el calor. OK. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Jupe courte, jupe euh, crayon tailleur, ça c'est plus élégante. Euh, jupe en jean, jupe genou imprimé, longue ou unie? Sandy dit, c'est. Non, attention, jupe. Jupe en jean. Ok, on regarde la section que Sandy a demandé. La jupe, les jupes en jean. Alors, on va voir. Alors, c'est une jupe droite. Ceinturée, attention, ceinturée, ça veut dire avec. Une ceinture, ça c'est une ceinture en un cuir, c'est un accessoire, exclu web en plus. Ça c'est une jupe droite, ceinturée en jean denim, Nîmes, c'est le matériel. Originalement, de Nîmes denim, de Nîmes, qui est une ciudad en sud de, de France, c'est parce que la tela de jean s'est inventée en Nîmes, en cette ciudad. Quand ils disent de Nîmes, littéralement, ils disent de la ciudad de Nîmes. Ok. Donc, vous avez les images, la fille avec sa jupe bleue. Et vous, vous voyez à l'arrière, on va subir le maximum possible, à l'arrière, il y a une poche ça c'est une poche une poche P-O-C-H-E c'est un espace pour stocker des choses les papiers, le portefeuille l'argent voilà en quelle couleur en quelle couleur en quelle couleur il y a cette jupe, un denim stone, c'est le nom de la couleur, attention, on dit la couleur. Ou il y a aussi un denim used, usé, usé en français, usé, jusqu'au E. Ça c'est une couleur, denim used, les noms sont en anglais mais en français on dit usé. Les noms sont en anglais mais en français, usé, usé ok donc les tailles il y en a 34 36 38 40 34 36 38 ou 40 ça c'est des tailles bon, on va voir d'autres vêtements maintenant on va voir un vêtement pour homme messieurs Messieurs, les hommes, qu'est-ce que vous voulez voir des modes de vêtements hommes Les hommes, les señores, les pregunto, qu'ils veulent voir maintenant Messieurs, qu'est-ce que vous voulez voir Qu'est-ce que vous voulez regarder de toutes ces sections, qu'est-ce que vous voulez regarder, messieurs Ah, pardon. Ah, Byron, qu'est-ce que vous voulez regarder, Un gilet, Uf, oh là là, c'est une forme très complexe, parce que peut être un sweat zippé, pour exemple, c'est un sweat zippé, parce que c'est comme un sportif, mais il y a un zip. On appelle ça en français un zip ou fermeture éclair. Uh, fermeture éclair. Toutes ces palabras, je les vais écrire ¿eh? Ça, c'est ok Normalement, eh, le sweat Yo, yo siempre los confundo, no son secciones muy fijas. Esto podría ser un gilet, pero podría ser un sweat zip. Entonces, sí protege y tiene, lo que sí sé es que todo lo que sea um, gilet se abre. Sea con botones o sea con cierre, se abre. Si se abre, puede ser gilet. ¿Ok? Donc vous avez ça. Pull uh, et masse delgadito. Messieurs, alors, accessoires pour la tête. Accessoires, euh, basket, boots, cha chapeau ou casquette. Bon, voilà, un chapeau. Chapeau, détail, bande de sable. Ça, c'est le petit détail. Ça, c'est un détail. Mais ça, c'est le chapeau. Voilà. Euh, chemise. En chemise, nous avons différentes chemises, différentes tailles, différents euh, matériaux. Et il y a différents types de chemises, en jean, slim, régular imprimé, manche longue, par exemple, ça c'est une chemise manche longue. Sur chemise, c'est quelque chose qu'on utilise sur la chemise, c'est une chose que nous apprenons, de la chemise. Chemise manche courte, chemise à carreaux, des bûcherons, ça c'est à carreaux, ça c'est une chemise à carreaux. Uh, ok ah, Byron, ¿por qué se dice sweat a capuche? porque uno dice cuando uno dice a ah, es que contiene o tiene algo, por ejemplo las recetas uno no dice arroz con algo uno dice arroz a ah, porque es, es como una característica secundaria Lo importante es que es un sweat Y secundariamente tiene un capuche. Ok, Madame, ¿qué es que vous voulez voir, Madame? Señoras, ¿qué quieren ver? y señoritas. Aunque en francés uno dice más Madame que Mademoiselle. Eso ya no se usa. Mesdames, qu'est-ce que vous voulez voir, mesdames Je vous lis, mesdames. Ça, c'est un souhait Ah oui, Et un, un pull. On peut utiliser ça comme vêtement les pulls peuvent utiliser comme camisetas. En cambio, le, le, la veste, le gilet, on ne no l'utilise pas comme camiseta. En cambio, le pull, si vous pouvez l'utiliser. Alors, oh là là. Petit à petit, donc, accessoires. Je vois qu'on me demande des chaussures. Des chaussures. Vous avez des bottes. Euh, vous avez des bottines vous avez des mm, bottines bottines tennis en général en français on dit plus basket que tennis bottines, bottines, basket vous voyez on dit plus basket Es como, como es una barca que es muy anglicizado los nombres, entonces llaman las cosas tenis, pero en francés uno no dice tenis, uno dice basket. Ah, las espadrillas. ¿Vos reconoceis las espadrillas porque este ce material es vegetal? ¿Ok? ¿Vos habéis bottines? Ah, ellos oui. adoran los bottines. Ah, sí, hay sandales. Voilà, des sandales. Il y a quoi d'autre Sandales, sandales. Voilà. Qu'est-ce qu'il demande d'autre Basket, sandales, bottes, bottines, boots. Il y a les tailles, 36, 38, 40, taille unique. Il euh, y a tout. Motif animalier, je vous laisse deviner. Motif graphique. C'est quoi les motifs graphiques Ah oui, du graphisme, vous voyez. Il y a aussi. Retour. Retour. Pourquoi tu veux pas ah, Tac. Non, mais dis que. Je vais encore la page. Voilà. Accessoires, chaussures. Vous avez imprimé. Est -ce y a... Ah oui, ça, vous voyez, c'est l'impression. Ce n'est pas naturel du, du, du matériel. Ça, c'est l'impression. Et il y a uni. Uni, c'est une seule couleur. Ok. Des escarpins non, non, je ne vois pas des escarpins. Sur le magasin, il n'y a pas des escarpins. Donc, très important, les couleurs. On va voir dans la section vêtements. Vous avez tous les types de vêtements. Je vous laisse explorer. Uh, no los, en esta clase no les voy a dar mucho el vocabulario ¿por qué? porque lo que quiero es que ustedes lo investiguen más que lo, lo vean y yo creo que es una forma más fácil de acordarse de los nombres cuando ustedes lo ven entonces les voy a pasar este vínculo para que miren ropa y aprendan el vocabulario de la ropa y la próxima clase le, le voy a decir a Alejandra que les pregunte un poquito de la ropa Ilia de Mathieu Coton bio, fibres recyclées, lin, lyocell, c'est un truc euh, synthétique, et viscose, la viscose, c'est imitation, je ne sais pas quoi, c'est une imitation. Il y a les tailles, il y a tout en taille. Moi, je ne connais rien en taille. Les tailles, ni idea comment ça va pour les mujeres des prix, voilà les motifs, ah ça c'est très important à carreaux. les motifs à carreaux. vous voyez square euh, il y a à poids, les motifs à poids donc il y a un point de motif à poids ah voilà, ça c'est un motif à poids vous voyez, en anglais on l'appelle polka dots, en français on dit poids, les poids. Je que okay, c'est hablando de ces cositas brillantes, non du fond, que sont corazones. Ça c'est à poids. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre Broderie, la broderie, Ah, c'est une technique c'est une technique brodée par exemple on dirait que ça c'est brodé sur tout ça voilà on dirait là il y a la broderie vous voyez c'est la broderie quoi d'autre floral graphique, imprimé, l'ureux c'est quoi l'ureux je ne connais pas l'heureux. J'imagine que c'est un peu transparent. Nous connaissons cette parole. Vous voyez, il y a de la transparence. De être une marque. Euh... Message écrit à ah, pied de poule. Ça, c'est le pied de poule. C'est bien ce motif. Ça s'appelle Pied de poule. Je crois que en espagnol dit si non, je m'équivoque. Et voilà, donc je vous, laisse, je vous laisse explorer. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les couleurs. On va voir, les couleurs c'est l'avantage de ce site, pour qu'ils choisissent ce site, parce que ce sont les motifs pour qu'ils choisissent ce site. Y es que en este sitio pueden ver los colores escritos y pueden ver el color. Entonces, este sitio les permite explorar, pueden ir a mirar la, la, el vocabulario de, los, de las prendas, el vocabulario de las texturas y los colores. Así que pueden ir a mirar, los invito a que exploren. Esa es una muy buena forma de aprender, es explorar y viendo... Uh, y tratando de explicar las diferencias uh, como les dije, hay diferencias que son muy complicadas como por ejemplo, gilet, pull, uh, sweat las fronteras son complicadas pero bueno, aquí como vous voyez, y hay de todo, pouvez explorar y yo les voy a venir para ver je sais ce que je vais faire voilà donc je vous avais dit la, le premier s'appelle de jeans, le deuxièmes c'est de t shirts les chaussettes ça c'est des chaussettes et les pantoufles, ah, c'est très bien l'hiver. Hein? Ça, c'est très utile pour l'hiver. Parce que quand il fait froid, on utilise ça la nuit. Edouard, encahes, oui, grodés, Voilà, donc, voilà, vous avez pour travailler à la maison, vous avez tout un site à explorer. Or, les couleurs. Uh, je vous expliquer rapidement parce que vous allez le voir sur le site les voy a mostrar rapidement et les voy sobre todo expliquer algo que me interesa pero van a ver que los colores en el sitio pueden verlo y yo de verdad los invito a que utilicen esos recursos que son cosas originales, que no están producidas para, para aprender idiomas pero que les ayudan a aprender idiomas ok donc attention à la prononciation. Jaune, ja, jo, jaune, jo, jo, jaune, bleu, et ça c'est le féminin, bleu, rappelez-vous, rappelez-vous c'est O, O, E, E, E, E, BOUCHE de O, prononciation de E, bleu, rouge, Rouge, orange, rouge, rouge, vert, et le féminin verte, orange, comme rouge, on dit orange, violet ou violette pour le féminin attention, celui-ci c'est très important le masculin c'est blanc blanc, comme le mont blanc le monte blanco c'est le nombre de la montagne mais le féminin c'est blanche blanche et quand on regarde on dit ce blanc et ce K se convertit en ch ça que en français c'est ch, blanc, blanche. Noir, noir. orthographiquement c'est différent. phonétiquement c'est la même chose. Noir, noir. Gris. Gris. Recuerden que quand il y a une S entre deux vocales, así esta no se pronuncie, la S ya no es s, sino que es z. Gris, pour le féminin. Attention, le masculin c'est gris. Donc, à retenir. Ah, attention, bleu. Ah, qui est que es nous, les hispanohablantes, à un problème? Pourquoi? Parce que amarillo tiene féminin en espagnol, mais non en français. Azul tiene féminin en français, mais non en espagnol. Rojo, no tiene femenino, porque qué? Ya hablar, ¿por qué? Verde, sí tiene femenino. Anaranjado, anaranjada, en francés es orange. Violeta, tiene femenino y masculino. Bueno, blanco y blanca tienen más, eh, en español y en francés. Negro y negra, y gris tiene femenino. Alors, pour organiser tout ça, Déjà, le mot couleur c'est féminin. Petite règle si en français un mot finit en eur, eur, probablement très très très très très, très probablement c'est féminin. La couleur, la douleur, la chaleur. Ok Donc le nom de la couleur, c'est masculin. On dit le jaune. La couleur jaune. La couleur bleue. La couleur. Ok? Quand on dit la parole la couleur, on se dit c la couleur verte. Mais quand on dit le nombre del color, c'est le vert. Ok? Si bien, comme la parole couleur est feminine, quand vous dites la couleur verte, Porque l'adjectif verde, lo que modifica la palabra color, hay que feminizarlo. Pero si ustedes dicen, ah, c'est quelle couleur? Vert. Très bien, Adriana. La jupe bleue. La falda azul, là. Ok. Attention, les couleurs ont des masculins et des féminins. Bleu masculin, bleu féminin phonétiquement c'est la même chose parce que le E final ne se prononce pas mais orthographiquement c'est différent les couleurs verte violette blanche et grise nous permettent de voir la différence phonétique de la couleur la couleur noire, non, la couleur bleue, non si et la règle, c'est si les nombres de la couleur, couleur finissent en E dans les masculins, les masculins et les féminins sont les mêmes. Donc jaune, jaune, rouge, rouge, orange, orange, mais bleu, bleu, vert, verte, violet, violette blanc, blanche bon, noir, noir et gris, grise ok? si le nom de la couleur finit en consonne pour faire le féminin on ajoute le E comme au bleu et orange et grise mais il y a des cas spéciaux ok? ça c'est des petites variations violet, violette blanc, blanche ça, c'est des cas spéciaux. Est-ce que vous avez des questions? je bueno, les doy 3 minutes pour que esto porque tengo un video para mostrarles. Así que j'ai un vidéo pour vous montrer. A vous de jouer, quel est votre style? Décrivez votre style, le type de vêtements que vous utilisez, les couleurs, les textures que vous préférez. Edward, le pantalon c'est blanc, oui, mais la, chemi la che chemise, la chemise, E, la chemise est blanche? Oui, Edward, la chemise blanche, avec un E à la fin. Comme la maison blanche, que dit Adriana. Bueno, qué que estilo les gusta a ustedes? Bueno, voy a aprovechar aquí les voy a poner le pantalon blanc mais la chemise blanche. OK? Euh, le jean bleu pero la jupe bleue. Ah, très bien, Adriana. Attention, Adriana. Comment il dit la couleur Attention, couleur, c'est féminin. Adriana dit, je préfère la couleur bleue. Attention, si tu dis la, parce que c'est féminin le mot couleur, la couleur bleue. Et la texture du cuir. Très bien. Ok, Edouard. Edouard dit, je porte, très bien Edouard, un jean bleu, un masculin, bleu masculin et un t-shirt noir ah, très bien Maleha, attention Maleha. Maléha dit je préfère la robe noire la robe la robe noire Hugo préfère des vêtements classiques très bien Nidia dit j'aime les vêtements noirs attention Margot Margot, tu dis je préfère les Couleur, bleu et noir. Pourquoi Parce que le mot couleur est féminin. Donc, tu dis bleu parce que c'est un adjectif du mot couleur. Recuerda que quand tu dises, mais azul, tu modificando la parole color. Ok Et comme color est féminin, tu dis bleu, féminin, et noir, féminin. Ok, oh là là, très bien Très bien, donc je vous invite à visiter le site internet Que je vous ai montré Les dejo, recuerden que en el blog Y les voy a mostrar la dirección Porque hay gente que me la está pidiendo En el blog et en el Moodle Les voy a poner El vínculo donde está la dirección De la página que utilicé Para que vayan y miren El vocabulario de la ropa el vocabulario de las texturas y los colores. ¿Ok? Ok. Entonces... Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Bueno, vamos a ver un video. Voy bueno, a leer la respuesta. On va voir cette vidéo. Cette vidéo est une vidéo très basique, je sais, mais c'est une vidéo très utile. OK? En cette vidéo, je vais parler de taille et comment on vérifie la bonne taille. OK? L'endroit où on vérifie. Donc, on va écouter la vidéo, s'il vous plaît. OK? Et vous allez voir. Et vous allez voir. Una situación de conversación, ¿ok? Lo, lo, el video es muy bonito, pero recuerden, es un material, es gratuito y eh, nos sirve para ver y escuchar. Unité 4, acheter un vêtement. Bonjour, monsieur, ¿je peux vous aider? Oui, je cherche un pull, s'il vous plaît. Vous avez ce joli modèle en coton. Avec des rayures. C'est très à la mode. Oui, mais je n'aime pas les rayures. Combien coûte ce pull? Il coûte 150 euros. Oh, c'est cher! Oui, c'est un pull en cachemire. Mais ici, vous avez ce pull en laine. Il est en promotion à moins 30%. Ah, c'est intéressant. Combien coûte ce pull Avec la promotion, il coûte 20 euros. Et vous l'avez en quelle couleur Je l'ai en marron ou en vert J'aime bien en vert. Je peux l'essayer Oui, bien sûr. Vous faites quelle taille Je fais du 42. Et voilà un 42. Où sont les cabines d'essayage, s'il vous plaît Les cabines d'essayage sont ici, à votre droite. Merci. Alors, comment vous trouvez ce pull Il est très beau et très confortable, mais il est trop grand. Est-ce que vous avez du 40 Oui, tenez. Merci. Alors, est-ce que ça vous va Oui, ça me plaît, je le prends. Très bien, alors je vous accompagne à la caisse. Ça vous fait 20 euros. Vous payez comment Par carte ou en espèces Par carte, s'il vous plaît. Voilà monsieur, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Ok. Ok, il y a un erreur, mais ça accompagne, ça nous accompagne. Donc, comment parle-t-on de détails Unité 4, ah. acheter un vêtement. Pour parler détail, on dit faire du. Ok par exemple, en Tenez, comme t'en tenga. Pour les tailles, je fais du S, non, du M. Pour le, pour le T-shirt, je fais du M. Et pour le pantalon, je fais du 42. Attention, en France, on a plus 10. En Colombie, pour les pantalons, je fais du 32 mais en France, je fais du 42 il y a une différence de 10 à peu près 10 quand vous allez acheter un pantalon en France ok? donc, est-ce que vous avez du 40? regardez la façon regardez bien la façon de dire faire du j'ai fait du M je fais du 42 et avoir du madame, est-ce que vous avez du 42 pour les jeans ok ça c'est différent de, de l'espagnol on dit pas je euh, mido 40 et euh, señorita ¿tiene, tiene talla M en français, no es tiene Taille, c'est de, del 40. Ok? Et ça, c'est pour parler de taille. Attention. je fais du 42. Et on demande, est-ce que vous avez du 42, s'il vous plaît? Et pour vérifier que le vêtement est de la bonne taille avant d'acheter, on utilise... La cabine d'essayage essayer un vêtement c'est vérifier qu'il est de la bonne taille avant l'achat Est-ce que vous avez des questions? preguntas? a un poquito el vocabulario. Le de litrine es lo que les había dicho, no es una palabra muy bonita. Hay otra palabra más bonita en francés, que es flané. Flané es más bonito para decir vitrinear. Uh, Atención, la parte du corps, y veo que me preguntaron cuándo hacemos las partes del cuerpo, Las hacemos antes de diciembre, Las hacemos. Uh, la parte du corps, c'est le... Coup. Ne pas confondre avec le cul. Ça, c'est une autre partie différente. Le cou, c'est le cuello. Et différent du col. Le col est le cuello aussi, de la ropa. C'est le cuello de la ropa. Ça, c'est le col. Et euh, le cul, c'est une autre partie. Hein. Je, je fais pas les traductions. Hein. Attention. Hein. coup, cou, coup. Le cou, cou, cou. Euh, bon, la poche. On avait dit une poche. La poche est euh, le bolsillo. Ah, el cierre, el cierre en francés es la fermeture éclair. Así se dice un cierre en francés. Y, bueno, no sé si ustedes tienen otros modos de vocabulario. ¿Tienen otras palabras de vocabulario? Pregunten, pregunten. Tenemos cuatro minutos. Uh, maniquí, uh, no, uh, no recuerdo la ortografía, sí, es con dos enas. Ah, uh, maniquí. Okay. Ojo que en francés, un mannequin es un maniquí. Ok. Un mannequin es. A ver, espere, mode, creo que es modelo, pero no recuerdo. Creo que es masculino también. Le manca. Uy. Oui. a manca puede ser un maniquí, pero puede ser una modelo. Sí, esa era, esa era la, la duda que tenía. Es las dos. Bueno. Uh... Ah. Vale, rápidamente, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Un brasier. La palabra es francesa, pero en francés uno no dice un brasier, un, uno dice un soutien-gorge. Algo que sostiene la garganta. Así se dice un brasier en francés. No me preguntan por qué así se dice. Edouard, las mangas, se les manches. Las mangas de la camisa, es les manches. Les manches cortas, les manches uh, La ropa interior es el vestido, que es lo que, lo que está debajo de los, de los vestidos. Es la ropa interior. Pero mucho de esto lo van a ver si van al sitio. ¿Ok? Si van al sitio, van a ver un montón de accesoires. Miren la, la, la parte de accesoires y busquen en otros sitios. Van a ver. Los botones, le bouton. Eh... Ah, no sabía que Brasier era el nombre del creador. Que Brasier es algo que va en el brazo. Pantalón colombiano de Osón lefes. ese es el pantalón levanta cola. Ok, Donc, el sitio, el sitio al que eh, el... los voy a poner en el, en el blog y en el Moodle, el sitio, este lo voy a poner en grande, grande, grande, grande. Esto es por lo organizo para ponerlo en, en, en, el, en el blog para que ustedes tengan todo el material. bonoboplanet.com Ok? Bueno, messieurs, dames, merci beaucoup de votre assistance a esta séance. Je vous remercie. On se voit mm, jeudi de la semaine prochaine. Rappelez-vous, jeudi, moi je suis le jeudi et Alejandra, est le mardi exceptionnellement, on a switché cette semaine, mais moi, je suis tous les jeudis. Donc, messieurs, dames, merci beaucoup, à la semaine prochaine et, euh, bon, vous faites des activités qu'il y a sur le blog et sur le Moodle, ok Bon, au revoir Bonne soirée